L'Ukraine, je suis en train de préparer un papier pour la revue AOC. On m'a demandé un an de confusionnisme depuis la sortie du livre. Alors j'ai dû lire de Julien Coupa et Hall le, le, le manifeste conspirationniste. Je viens de finir le, le, le petit tract de Badiou chez Gallimard et le livre de Todd sur les femmes. Bon, c'est terrifiant parce que Todd, c'est quand même. Todd, c'est l'idée, c'est Zemmour. C'est avec des arguments anthropologiques, l'idée qu'on vit dans le matriarcat depuis 20 ans. Bon. Ça. Et qu'il euh, y a une menace fasciste qui a été importée par Mais C'est Emmanuel Todd qui était la, plutôt la gauche républicaine, mais qui a toujours cultivé les paradoxes. Donc, tant, quand il a été qualifié de gauche républicaine, il a fait le, son, son mauvais livre sur, euh, sur les manifs Charlie. Et là où il a dénoncé l'islamophobie, donc il s'est mis son, con, son camp républicain contre lui, bon, etc. Mais bon. Et là il sort un livre, voilà, où en sont-elles, bon, qui euh, est terrifiant. Bon. Hein, euh, bon. Donc il y a beaucoup de choses, il y a, il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis. La dénonciation de l'islamo-gauchisme, le mouvement anti pass anti-vax. Hein. Cette idée qui s'est généralisée, qui ne pose aucun problème, ça m'a conduit à quitter la fédération anarchiste il y a quelques semaines. J'y étais depuis huit ans. Parce qu'en interne, des gens, des figures de la fédération anarchiste m'expliquaient, les juifs ne sont pas partageux. Ils ne veulent pas partager la Shoah. Donc, si je ne peux pas aller au restaurant avec mon passe, et si je veux utiliser la Shoah pour dire c'est scandaleux, avec des étoiles jaunes, je peux le faire. Hein, parce que finalement, rentrer, être obligé de rentrer dans une chambre à gaz et ne pas pouvoir rentrer au restaurant avec mon passe, c'est la même chose. Voilà, c'est ça qui s'est banalisé. Et j'ai vu des dans les milieux militants, de la circulation de justification de ça. C'est ça qui est le pire. Fédération anarchiste, c'est un groupe de l'émancipation, hein, hein, libertaire, etc. Donc, je me suis intéressé à, à tout ce qui s'est passé là. Et l'Ukraine, ça vient après. Ça, ça apporte plusieurs choses. Euh, premièrement, ça met en évidence ce que des, des membres de la gauche euh, syrienne avaient appelé l'anti-impérialisme des imbéciles, c'est-à-dire que ça, ça s'est formalisé déjà sur la Syrie. C est, c est, le fait qu'on voit la situation du monde actuel assez compliquée à travers l'opposition URSS-USA, comme si elle était toujours là, comme l'élément central, avec une, un privilège donné à l'URSS, donc à la Russie. Donc ça, ça s'est déjà fait sur le conflit syrien. Et des gens comme Mélenchon, etc. l'ont déjà fait. Hein bon. Ces, ces genre de choses. Bon. Donc ça s'était déjà préparé. Bon. C'est ce que j'appelle un confusionnisme géopolitique. Bon. Et avant l'invasion de l'Ukraine, on a quoi On a un axe qui se constitue entre Zemmour, Le Pen, Mélenchon, Roussel. Ils sont tous sur l'idée d'une complaisance à l'égard du régime poutiniste. Et donc tous, en plus, expliquent que Poutine n'interviendra jamais en Ukraine, hein, jusqu'au bout, ils disent. Après tous les quatre, ils condamnent, mais notamment pour le cas de Mélenchon, avec la position dite non alignée, c'est-à-dire en réintroduisant de la symétrisation entre la menace de l'OTAN, qui n'est quand même pas en Ukraine, à ma connaissance pour l'instant, et la Russie qui est quand même en Ukraine, hein, qui bombarde. Bon. Et donc on retrouve une forme de symétrisation, c'est ce qui fait que, alors, entouré d'un discours pacifiste, c'est l'idée que, par exemple, il ne faut pas armer les Ukrainiens, voilà, etc. Bon, donc on retrouve ce confusionnisme géopolitique qui est un, un des éléments que je n'avais pas vu dans le livre, parce que je me suis peu intéressé au conflit syrien, mais si on fait ce qui s'est passé en Syrie et ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui, il y a quelque chose là qui est en train de se, se, se stabiliser, qui rentre en résonance avec des choses qui sont passées dans le mouvement anti-passe et anti-vax, parce que, rappelez-vous, moi je l'ai vu, les gens manifestaient à Nîmes, mais c'est non au totalitarisme, non à la dictature, etc., etc. Bon. C'est l'idée qu'on est déjà en dictature, que le régime macroniste, c'est la dictature. Si on cumule ça avec l'idée que finalement, le régime de Poutine, ce n'est pas une dictature, c'est un régime plutôt sympathique avec lequel il faut discuter, etc. On a, on a vraiment un, un, un brouillage confusionniste sur les menaces, sur ce qu'on appelle l'extrême droite, ce qu'on ce qu appelle autoritarisme, etc. etc. Hein, je, après la sortie du livre, Lordon a fait un, un papier dans son, sur son blog où il a, il a redéfini l'extrême droite. En fait, l'extrême droite, ça commence à La République en marche. Donc il y a La République en marche, comme l'extrême droite, il y a Les Républicains, il y a Zemmour, et il y a Le Pen. Et dans le texte, il se, comme il y a eu la loi travail, et c'est vrai de la répression à partir de Hollande, il y a un moment d'hésitation de se demander si on va mettre le parti socialiste dans l'extrême droite. Il hésite, mais finalement, il le met à droite, bon, dans son texte. Bon, bon alors voilà, des, des, des, des, donc c'est pour ça que ça participe au confusionnisme aujourd'hui. Après, après l'invasion, ça c'est un, un, une réflexion sur ce qu'on appelle l'histoire. Et bon, euh, c'est que ce qui est en train d'écraser les Ukrainiens est en train de nous redonner de l'air. Voilà ce que Hegel appelait, disons, les russes de la raison, mais il n'y a pas de raison là-dedans. C'est que depuis le conflit ukrainien, ça a stoppé l'ascension de Zemmour. C'est lui qui est le plus en dégâts. Il n'a plus de chance, à mon avis, d'être au deuxième tour, alors qu'il avait une chance. Je pensais même qu'il avait une chance de gagner s'il est au deuxième tour à cause de l'abstention à gauche et de, la, et de la mobilisation de la droite pour lui. Bon. Donc, a, ça a consolidé la position de Macron. L'extrême-droitisation, on est centré sur l'Ukraine, donc les thèmes identitaristes sont à la périphérie pour un certain temps. Hein bon. Le mot « migrant » retrouve des connotations positives et le mot « Europe » aussi. Donc ce qui est la tragédie là-bas est plutôt bénéfique chez nous. Alors, personne ne l'a choisi, hein, c'est comme ça. Donc on a une situation où on se posait la question justement, comment freiner tout ça On ne l'a pas fait avec des forces volontaires, mais c'est quelque chose d'involontaire que personne n'a contrôlé, qui l'a fait. Hein. Un événement. Un événement. Ça ne veut pas dire que tout le processus ne va pas recommencer après, une fois que... L'Ukraine sera sortie du centre, elle va être au moins au centre jusqu'à l'élection, mais une fois qu'elle sera sortie du centre, toute la zémorisation va sans doute, disons, euh, revenir, re, repartir. Hein, bon. Mais il y a une sorte de répit qui s'est constitué bon, avec euh, l'Ukraine. Hein, ça, ça nous oblige à réfléchir sur ce qu'on appelle l'histoire. Hein, bon.